Une vie à se perdre et à attendre que tombent les vagues et les ombres qui encombrent mes rêves d'avenir. Mes joies d'enfant Une vie à A passer, passer à côté des illusions à détourner les yeux des ambitions à laisser s'envoler Les sentiments Ma vie Ne sera pas celle De mes parents Ne sera pas de celle Qui cède au J'apprendrai la nage à contre-courant Ma vie ne sera pas celle qu'il m'avait prédit Loin de tout, loin de moi, si près de l'ennui Je ne tomberai pas vivant dans l'oubli Se tourne comme on efface les cases dans lesquelles on m'avait prié d'écraser l'obscurité de mes pensées. Une page que j'aurais voulu tourner autrement qu'à la porte de ma chambre d'enfant. Je ne suis plus votre fils maintenant. Ce passera désormais de mes parents, ne sera pas de celle qui s'est au vent. J'apprends à nager à contre-courant. Ma vie ne sera pas celle qu'il m'avait prédit. De tout loin de moi, si près de l'ennui, je suis vivant et c'est vous que j'oublie. Si les ne m'ont pas fait de cadeaux Si les dieux ne penchaient pas sur mon berceau Si je suis seul à croire que je suis beau Tant pis pour tous ceux qui savaient bien mieux que moi Qui j'étais, qui j'aimais, je ne vous en veux pas Un jour peut-être on se reverra Loïraman, Loïc Raman, Fabien Richard et Valérie Lacomère.